Aujourd'hui c'est le 31 octobre, c'est donc Halloween, et sa marque est de la partie. Toutes sortes de choses sont, sont au programme. Cet après-midi va avoir lieu un atelier qui s'appelle Hackerspace, donc organisé par l'écofab, et les, les citoyens sont invités à venir s'amuser. Donc, ça, ça va être toute une exploration en soi. Oui ce qui est intéressant, c'est que euh, dans beaucoup de discussions sur euh, ce qui fait d que, que Saint-Marc pourrait devenir un espace citoyen du 21 e siècle, l'idée de la ruelle revenait. Donc cette idée que dans une ruelle, on, on se sent un peu comme chez soi. On sait qu'on peut laisser euh, des, des affaires, on sait qu'on peut euh, investir cet espace-là, qu'on peut s'approprier. Habituellement, pour Halloween, des citoyens heureusement décorent une ruelle. Et cette année, c'est l'église Saint-Marc qu'ils vont investir. Ils vont venir y ajouter des décorations et les couleurs d'Halloween. On va avoir une ambiance musicale. Deux organistes vont être sur place pour remplir euh, l'église de ces sons euh, assez, assez particuliers, avec des thématiques. On a aussi un orchestre de tables tournantes qui vont être sur place pour. Euh, Créer toutes sortes de sons, ce sont 12, 12, 12 tables tournantes qui, qui sont continues et qui finissent par créer vraiment une, une cacophonie organisée. Et Plusieurs personnes se rendent sur place pour distribuer des bonbons en bas des marches de l'église pour finalement inviter les gens à, à entrer, à venir découvrir. Des artistes de cirque ont été invités à se joindre à nous, pour l'occasion. Chacun, finalement, est libre de venir, de se costumer, de jouer le jeu, d'interagir, de, d'entrer dans son personnage, d'explorer ce, ce lieu et ses différents recoins, et de venir s'amuser, finalement. Avec un peu de chance, Spider-Man sera avec nous pour escalader les murs de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire fêter Halloween dans une église C'est assez spécial, parce que c'est un lieu qui est déjà en soi assez, assez impressionnant, qui est assez intimidant aussi quand les éclairages ne sont pas là. Très beau le fait que ce lieu ouvre ses portes à la communauté, à la réalité de cette communauté qui célèbre Halloween depuis de nombreuses années et qui, euh, qui entre dans le jeu finalement. On va voir où ça va nous mener.